Tu as besoin de rappel quand un viewer écrit dans le chat Je vais donc te montrer comment t'y prendre. Pour commencer, rentre dans l'interface de Script Manager, dans le script Stream Flash, après l'avoir activé. En général, utilisé sur ton écran de retour de stream, ce script ajoutera une fenêtre transparente par-dessus ton écran, ce qui lui permettra d'y appliquer un flash similaire à celui d'un appareil photo. Pas d'inquiétude sur l'intensité du flash, tout est réglable. La partie haute concerne les statistiques du flash, en fonction du viewer qui l'aura actionné. Il est tout à fait possible de remettre ces compteurs à zéro en cliquant sur Reset Statistique. Justement sur cette ligne, on retrouve des chiffres qui représentent chaque écran de ta configuration. Tu n'as plus qu'à cliquer dessus pour que le flash se déplace sur un autre de tes écrans. Ensuite, on retrouve l'intensité en pourcentage, qui est en général sur 10 pour ma part. Duration est le temps pendant lequel l'animation se fera. A toi de choisir sa vitesse d'apparition Et voilà le résultat lorsque c'est deux fois plus rapide. Dele, quant à lui, ignore les messages pendant le temps choisi après le flash. Donc, si j'écris deux messages d'affilée, il ne réagira qu'une seule fois. PAUSE est là pour désactiver temporairement les flashs et est accessible depuis la barre d'état Système. Fais un clic droit sur l'icône de Script Manager, dans la section Stream Flash, clique sur PAUSE. Tout reviendra à la normale une fois la durée choisie dépassée. Mais tu peux aussi recliquer dessus pour abréger le décompte. Les deux derniers feront réagir le script respectivement lorsque quelqu'un rejoint le chat, sans pour autant parler, et lorsqu'une commande est tapée par un viewer. Tu peux aussi utiliser le Stream Deck et Touch Portal pour certaines actions, telles que le changement d'écran ou l'activation de la pause. Mais pour ça, il te faut télécharger et installer le plugin depuis la documentation. Tu retrouveras le lien dans la description de la vidéo. Petit point à savoir, si tu mets un jeu en plein écran au lieu de sans bordure, comme le jeu prend possession de l'écran en question, impossible d'avoir cette fonctionnalité. Grâce à ça,